Et hey, bonjour à tous les amis, c'est Enzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario 64DS. C'est qui est Une grand qui s'appelle En Super Mario 3D. Une grand mac. Euh. des au hub. De le hub, ça. Oh, il ok. Ils ont fait un remix. faute, je ok tout le monde. non je gueule, ok, bah pas toutos, on il va dire, yo si, je, je suis content de te voir, ouais. bah pas moi, Fure. Fure Bon, <rire> c'était bizarre comme bruit. Euh... <rire> ah Mario. Mille, mille. Allez papa, papa papa On va voir. C'est que des pièces. Fous de ma gueule. C'est des Essayer de contrôler, tout avec des croix, ouais. Quoi oh Ah mais j'ai gagné. Ça se fait pas ça. Ok. On continue ce niveau là, ouais c'est une nouvelle rame, ah oui il faut rechercher Ok donc c'est parti, on va rechercher Mario Je sais pas si c'est une bonne idée de chercher Mario mais on va chercher Mario Putain, dans le bloc, ah oui c'est pour pas que la casquette, les obus sont mis avec les obus sont mis avec l'éditeur le dans les chaînes, évidemment Et je commence à être intelligent, un petit à petit Ah bah ça, c'est suffisant Désolé. De... De Mais c'est en suffisait putain. Mais c'était presque tout à l'heure. un Shoot the bridge. Je sais pas c'est quoi. C'est bien. Les deux sont. Ok. Dans l'eau. Ah, il faut Wario, je pense. Ouais, il faut revoir Rio. Ouais, j'essaie d'appuyer, ça marche pas. Ah, oh, merde. Ouais, parce qu'il faut la casquette de métal. Bon, bah, il faut, là, oh, bah, faut quitter son nom. C'est pas... Ah non, c'est trois attaches, moi c'était deux. Non, mais dans ma tête c'était deux Euh... Ça c'est 8, c'est pas la peine. Ah là. ouais il faudra débloquer les trucs au fond bien sûr donc c'est pas ici wow. c'est stylé hein donne envie de rentrer dedans bah oui paie paie le derrière le... le... avec les bois de Zelda c'est presque ça ah. Quoi Ah, il y a modifié le champignon. Faut y aller en méga champi. Ah, sauf que c'est vide. Hum. Moi, je vais pas en méga champi. J'ai peut-être une idée. Bravo, Yoshi, bien joué. Enfin, je fais exprès. Une table C. Ah oui, la panique du... des tuyaux. J'ai okay. compris. La panique des tuyaux. Très bien. Mmh, mmh, mmh. Wouah, ça c'était beau, ça, n'est-ce pas euh, Faut vraiment y aller. Le son de ma voix et le son du jeu sera décalé, et ça, ça sera pas cool. À un moment, je vais parler d'un truc, de quoi il parle. Et à euh, chaque fois, ça spoil. Qu'est-ce qui se passe avant ou après et en ça, on pourra sauter sur les plantes a. Ah. ah là, on peut y aller. Et l'étoile est là. Oh putain, ouais. Ouais. Le jeu, il sera en description. Alors là, je vais pas oublier de mettre. Je oui. Si je retourne. Comment ça parce que euh, le site internet il doit, il doit être paumé. Hein. Ouais. Walk! C'est quoi? Pardon, Walk the NeuroPratch. Ah, ok. Il y a un Mario là-bas. Euh, je ne sais pas si ce serait utile d'aller voir. Bon, bon, je vais le ramasser. Un Goomba qui me fait la... Ah Wario c'est le seul qui peut casser ses blocs. Ouais ouais, Mario, il peut. Ici il faudra revenir en Wario, genre. Il y a un DCL dedans. Ah, blocs. chic ah, qui donne un coup de poing. Magique. Ça c'est pour le Luigi. Le bah t'as qu'un seul chemin. Ah là Il y a un challenge en particulier. Ah, bon. ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. C'est étroit. Ok, très bien. Ok, là, là, je veux dire un truc. C'est bien que, que là on, on utilise le la marche dans ce jeu-là. Mais si tu cours là, c'est gaffe enfin, Bon, Mario servira à rien, mais c'est pour la forme. Regardez l'esprit qu'on est dans Mario. Il part dans Yoshi, Inceland. Euh ah, quels ont. Un 4-3. Ok, c'est bien. Et après, j'imagine ça a des blocs. Des blocs où il y avait Mario. C'est mieux souhaité, normalement. Switch done and down. Le monsieur y est... Quel monsieur qui perd... Ah, c'est l'œil. Y'a pas d'autres chemin. Je suis pas sûr, mais on a pas d'autres. Mais, attends, c'est dire qu'il y a un Mario, mais Mario, un... ah c'est juste pour, pour donner des coups de poing, j'imagine. Donc là, ce serait Mario, Luigi et, et Wario. Je pense être Goombo. C'est pour pour être un à... personnage, je pense. Mais Yoshi peut avoir que Mario, je crois. Quand, quand même s'il n'est pas débloqué, mais euh, euh. je dit que j'ai obligé de débloquer pour l'avoir. Je vais voir s'il n'y a pas d'autre chemin, sinon quitte de. Ah, Ah, ça glisse. Pas bien. Il y a un chemin. Ok, très bien. Je oh bon, bah, j'ai trouvé une autre étoile. Bah, on est en Mario 64. Ah, je m'attendais pas à avoir une étoile. Mais... Je m'attendais à aller jusqu'à l'œil. Mais... Je pense que, bah non, l'œil, il bah n'y a pas de casse euh, Luigi, donc non, on n'a pas besoin de Luigi, il faut d'où se le trouver. Ouais, c'est l'œil que je dois faire, mais bon, pas grave. <rire> ah ouais, ça veut dire euh, euh, en bas. Ouais, en bas quoi, en gros. Euh... Mais putain Chauve-ce, mes couilles. Ouais, je me doutais qu'il y avait un autre chemin. Bon, ça sert à rien de prendre Mario en vrai. Alors moi je vais là. C'est la mort. Vas-y, c'est la mort. Bon. On va voir plus tard pour ce niveau. Franchement là, il est vraiment intéressant ce niveau. Je vais collecter plus de détour, c'est pour ça que, que je dis ça. Non, non, en vrai. Vraiment, après, c'est une minute chose. Hop. On peut sortir, on va aller dans les étoiles 3. Donc euh. Après, niveau 12, je vous en prie. On fait Oh, fait faites un niveau de. Putain c'est des réponses. <rire> J'ai complètement gagné pour entrer de... à la porte. Oh qu'elle sauce. c'est juste. <rire> c'est le même tableau, mais je sais pas si c'est le même niveau. Climb the poly mountain. Donc c'est un voyou, en gros, Dans la neige, waouh Attends, quoi Il y a de la lave dans la neige Ok très bien, hein. je vois genre. Donc le moche il c est. Tout, tout, tout, tout, tout. Il y a Mario saute en plus haut que Yoshi, un petit peu plus haut, ouais. Bon Mario, fait des pour s'il te plaît. C'est pas lui, C'est le gros monsieur, là-haut. Il être en haut d'un vent plan de neige, ou un truc comme ça. Parce il y a du feu ici, c'est un truc de fou. Et il y a pas, il y a du move gelé. Diffus. Ouais, ah, faut monter peut-être. <rire> Et voilà, je t'avais dit prendre Mario. Ah merde. <rire> ah, mais il y a une plafond un petit peu plus bas. Ah, t'as moche. mouche. Bon, pff, il est tombé. Il m'a frappé, mais il est tombé. Ça marche. C'est comme mais c'est complètement con, faire de la plateforme, je peux dire à tout monde faire un robot. Il son mureau ici, laisse-moi tranquille, ah bah vous... voilà Mario, voilà que tu peux, ah bah, ok, c'est une comme ça, je pense que c'était un boss, le boss c'est le euh... givré, c'est ça qu'on a eu L'autre c'est côté c'est un niveau d'eau, oh, de je suis sûr. Niveau d'eau, tout le temps. Oui, il a regardé le truc avec les bonnes de, de neige, ouais, ok, du coup, bah, on oh, pourrait y la Oh, j'ai une vie, il une vie. Ah, il Ice Bully, bah voilà, on l'a trouvé. Et je vais prendre Mario parce que Yoshi, c'est pas. Il est pas fait pour ça, tu vois. Tu vois ou pas On rencontre le jeu, puis je l'ai glace quoi. Je veux dire, hop là, bonjour, c'est moi, Mario, euh, avec Yoshi je sais. Il mais... mmh, y a du feu, mmh. ah mais il est en train de jouer. Hein vrai, dans ce jeu, le mieux c'est de faire des grandes pannes, mais ah non, le mieux c'est de sauter. Simplement. Voilà, c'est tout ça. Un combat Bah oui, c'était trop faire durer une, une boutique, ouais. Ah oui non mais je suis aveugle Excusez-moi. Aveugle. Enzo aveugle. Les indications sont plutôt simples à comprendre. C'est cool. Voilà, oh, je t'ai dit. Je t'ai dit, c'est cool. Elle est cool cette round en Shell switch ça. Ah, euh, Shell c'est Carabas. Parfait. Non mais mon anglais sur 20, hein. je, je vais dire. Parfois. Oh Ah putain, je suis trompé de bouton. Encore une fois. Mais viens là Mario Bon voilà, ça suffit, je vais changer. Ah, oh putain, il n'y a pas de d'élégation. Là ah c'est une casquette. Oh euh, ouais euh, non c'est une. Ah c'est bon, il est remplacé par des Goombas. <rire> oh j'ai fait bouffé. Oh l'arbre. L'arbre avec la pièce, j'ai trop cru que c'était une étoile. Une option d'où. D'où tu fais ça Mario Mais d'où tu fais ça Mario Merci Mario fou Mais là j'entends mon la première étoile. Mais toi tu dégages en vrai En fait En vrai que je me nègle. Ah voilà. Ok. Il y avait une pièce rouge, ok. Euh, toi. Il faut que je trouve une casse... Caravasse, pas carapace... Chèvre, c'est la carapace Oh l'enculé. Je vais avoir. Ok, c'est très bien. Alors... Ça ne bien en hein. Je vais pas dans le volcan. Ah, faut monter dans le volcan. Mais ah, pas je me il brûle. Non, je pense que je vais aller le brûler. Mais en vrai, ça ne... n'a aucun sens. mais non, on peut pas... Ah, on ne peut pas monter avec un triple, ça -so, c'est pas possible. Et il en fait plein carapace, c'est euh... Ah, non, je vais dire, c'est là-bas, il y a de la lave et tout. Non, non, c'est bien, mais tout ça, non. J'ai plus confiance au piège putain, je suis tout putain, je dessus il faut que ça soit là bas Ah elle est là la carapace Voilà, bon, elle est là C'est là bas il y a des trucs de feu C'est cheveux. Oh elle est... Oh putain il vient Ah bon Ah ça je l'avais vu oui que... Bah ben attends on va aller dans le volcan alors. Ah ça va carapace trop bien. Très bien, je peux me gourrer euh... <rire> Je pensais que ça Quoi Je me suis cogné dans la lave On continue, mon nez il n'y a rien reçu, mais.. Après j'ai reçu des choses. Hein. C'est pas le volcan, on peut pas monter dessus. Voilà, oh c'est bizarre la j'ai donc maintenant je sais où aller à la crapasse hein oui. avec ça je peux faire du feu ça, ça sert à rien de prendre Marion ouais. vrai oh, alors celui-là ah, attends je pense avoir ce que c'est on peut cliquer là dessus ah. Wesh Merde Pour la peine je vais cramer un Oula, oh là on va voir, ouais non on va voir pour une autre étoile Aïe, ah, une en enfin, face, putain j'ai plus ouais, ouais euh, je, je regardais plusieurs mondes euh, plein de mondes en fait, c'est ça, ah On va faire tomber dans l'eau, c'est pas grave. Que dans la lave. On est qui... Mario pour ouvrir cette porte. Seulement Mario peut ouvrir cette porte. Ok, très bien. Il y a quoi là Niveau de feu. Ah, j'ai on en a déjà eu. Ah, attends quoi On peut rentrer dans le tuyaux. Mais pour le feu, il faut une carapace, forcément. Pour rentrer dans le tuyau, ah, c'est trop bien. L'Ache la de La lumière. Ah, la musique de Mario Sanchez. Ah, bah non, j'ai une casquette de Luigi. Oh, bah on va jouer Luigi un peu. On te là-dedans un peu, t'as trouvé Luigi. <rire> on va On peut te débloquer, j'imagine. Et s'il nous donne les casquettes maintenant, je suis pas sûr. Ah, il y a un phare. Bon, je survole l'eau. Bravo, petit Luigi. Après, on va voir l'autre porte. une autre. Euh, porte, si vous on va le voir. On va juste voir deux secondes finir On va monter dans le phare. Et eh oui, mon gars, on va pas monter. Parce que la dernière fois que j'ai monté dans un phare, sur un phare, on va monter dans un phare. Ouais. Moi, j'ai récupéré. Ah, il y avait une échelle. Je sais pas si on peut monter les échelles. À je sais pas si je peux aller droit à la lave. Le mec va essayer de se. Il va tout ce qu'il va faire. Alors la lave, ouais j'essaye, j'ai vu la porte à 8. Ah bah si on peut y aller. Ah je suis tombé dans le sol. What <rire> Qu que ça Ah c'est une course Sans la lave Oh putain mais c'est trop bien Oh putain il y a une pièce rouge. Où... Ah il y a deux étoiles dans ce niveau. Ah intéressant. Ouais, Moi je peux rien faire, je suis bon. Hein. Au moins que je ramasse des pièces sur le chemin, mais bon. Oh, ok on va voir ça plus tard enfin euh, plus tard un autre épisode <rire> oh. Il y a deux niveaux encore oh, super oh, cette rendement, elle est géniale non, mais, je te le dis la meilleure que j'ai pu tester après new beginning pas Alors ah, bah, bah, bah, D'accord, ok, on va débloquer ma oh, très bien, <rire> ok, je m'attendais pas à ce truc. Ah, ça va être le même style de niveau, avec les plateformes qui montent qui descendent. Le truc violet c'est du poison, donc c'est le vide. <rire> ouais, c'est logique, on devrait mourir d'un coup. Il y a des pièces rouges comme dans le jeu original. Je vous assurez, si, si, dans le jeu original il y a bien les pièces rouges. Oh putain Salut je, je fais que de passer hein Je sais pas où il faut aller imagine que tu Pardon Goomba Je suis désolé je voulais pas t'écraser Ah oui il y une flèche. Ouah, arrêtez de sortir des araignées c'est dégueulasse en plus physique là oh putain ça est tombé ouais ça mmh, mmh, mmh. cherche pas si t'es correct on y arrive euh je fais une save tête et je reprends si ah oui Ok relais Jean. Ok. Ah c'est une gombas Ça a rien, rien a été changé. dans oh, le décor Moi j'ai plus qu'un le temps. Ah merde. J'ai tout tué. Non. Attends, je suis pas tenu. Voilà on est terminé Quoi ouais, c'est dégueulasse. Je viens passer à travers ces gens. En dessous ces gens. Ah ça y est. gros. Si gros. Je voulais faire un truc, mais je vois ce que je voulais faire. On a débloqué Mario Alors, on est clean, on a tout vu eu, euh, du premier ch euh, chaussée. Et donc là, on a quoi On a du Bowser, on peut aller à des tâches lures. Je que je ne pour pas ouvrir Mario. C'est fermé, il te faut une clé pour ouvrir cette porte. Moi, je veux bien. Ah, ils sont... Ah, dehors Qu'est-ce sont dehors, je crois enfin, qu'ils font une clé. Oui, il y a des étoiles dans le château dehors, Ah, c'est un arbre, ça Bah oui J'aurais pu le monter, carrément. Ah Ça, ça s'appelle un décor Pardon Ah, bon. ah l'étoile, elle est cachée Il Luigi Ou un bouton c'est tout le du tout Oh une porte cachée ouais Ah il y a une flèche là bas Ah ouais Luigi Ok non soit à l'intérieur du château Bon oh. Ah mais je crois que c'est une démo Bah oui Ah ouais c'est une démo. donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, merci à tous de vous regarder cette vidéo de ce coup, et à très bientôt pour une prochain vidéo, ciao